Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans notre tutoriel de ce jour dans Microsoft Word. Même Word est facile, vraiment, et pour certains, donc nous allons vous donner quelques astuces dans Word pour bien présenter vos textes. Donc, on va aujourd'hui parler des symboles que l'on peut mettre dans Word pour vraiment faire plus joli et rendre plus joli vos textes. Par exemple, dans les titres, par exemple, on met les titres, le nom et puis non, et puis on, on met ici. et puis l'adresse 36 quai euh, euh, des Oliviers, et puis on veut mettre un numéro de téléphone, et puis 06 06, 06 06 et si on veut mettre, par exemple, dans la place de téléphone un petit symbole. Très sympa on peut effacer et on va dans insertion et puis on cherche symbole ici et si on l'a déjà ici on peut le choisir si on l'a pas on fait autre symbole et puis et on va chercher par exemple un petit texte on cherche weddings il y a trois weddings et puis ici il y a le téléphone si l'on veut utiliser par exemple ce type de téléphone à l'ancienne on peut l'utiliser on peut faire ça également et on peut chercher d'autres caractères spéciaux également et sur internet qu'on peut insérer en tant qu'image. Voilà. Donc on fait insérer et puis et on ferme. Et puis on a le téléphone qui est là. Et pour symboliser vraiment et un numéro de téléphone. Si par exemple autre chose, et si l'on veut mettre par exemple le texte en majuscule, on peut euh, utiliser des euh, symboles également, euh, par exemple électricité. On prend le mot électricité, on va le mettre en majuscule. Électricité, normalement, si on le met en majuscule, et non seulement il ne donne pas ça, ne s'affiche pas comme une faute, mais parce que on ignore les mots euh, majuscules pour, euh, pour les corriger. Si, par exemple, on veut mettre, par exemple, E accent aigu au commencement et E accent aigu à la fin, donc, on peut utiliser toujours le symbole ici, autre symbole, et puis, on cherche, par exemple, tout, tout euh, le texte, par exemple, et, euh, au début, texte normal, et puis, dans le texte normal, on va chercher les E en majuscule et les E en minuscule, les E en, les accents graves ou les accents aigus, sur les lettres. Par exemple, ici, on prend un euh, accent aigu en NCR Et puis, on voit que, que la lettre apparaît ici. On peut se mettre également à la fin. Et puis, on utilise également ce symbole. Ah, on, est, on voit maintenant dans, on a électricité au début et à la fin, ça fonctionne. Mais il y a un autre moyen également de le faire sans passer par les symboles c'est assez simple on peut par exemple le mettre en minuscule en électricité et puis donc il nous affiche comme une faute et puis on corrige et normalement avec l'orthographe en français et puis une fois corrigé on peut le euh, sélectionner et une fois le sélectionné maintenant on fait un clic droit on cherche police et puis on va dire de le mettre en majuscule. Et puis on le met en majuscule. Donc le mot est en majuscule. Et puis maintenant le mot devient électricité en majuscule. C'est aussi facile que si on allait chercher ça et avec le symbole pour mettre les majuscules, les accents sur les majuscules. Donc c'est une façon assez simple de le faire. Et si on veut par exemple continuer à mettre tous les mots que l'on a en majuscule, on peut demander à Rode que tout le texte qu'on écrit en majuscule soit soit avoir une correction automatique ou bien et accepter, la, et, et accepter le mot en majuscule Par exemple on va mettre sans électricité en majuscule Donc, là il n'y a pas il n'y a pas de faute et il n'a pas de majuscule avec donc ce que on peut faire on peut aller dans fichier et puis on fait option on cherche vérification et on décoche ici ignorer la en majuscule et puis on fait ok maintenant immédiatement on fait ignorer la mot en majuscule ça nous affiche comme une faute si on écrit et si on écrit électricité, et on, écrit, on écrit électricité en majuscule. Maintenant, on peut faire une correction immédiatement. Et puis, avec un, un clic droit, et puis on choisit électricité. Maintenant, on a le mot qui est en majuscule et avec les accents. Voilà, d'une façon assez simple. Autre astuce encore dans Word, que l'on va étudier c'est mettre un très joli cadre et dans votre texte et en utilisant et le cadre les cadres de le rôle par exemple on sélectionne par exemple on a une phrase un titre on sélectionne et puis on va chercher bordure et bordure et trappe et puis on va mettre encadrement il faut que cela s'applique à au paragraphe par le texte en entier et puis, ici, on va choisir euh, un style de bordure, par exemple, pour ça. Il faut regarder aussi si tous les cadres, le schéma le ce cadre, si tous les boutons sont cochés, par exemple. Si on enlève ça, c'est qu'on n'aura pas le cadre de, du côté droit. Maintenant, tout, tout est coché. Donc, on peut euh, faire OK. On a un très joli cadre, si on veut centrer notre texte. Et ici... Électricité sans électricité, ici on voit un titre euh, assez sympa et que l'on peut utiliser sans problème. Donc, si on, mais par contre, avant de le faire, il faut changer aussi et à utiliser votre curseur avant parce que si on fait entrer pendant que le texte est il va encore agrandir le texte et le cadre. Donc, maintenant on peut cliquer deux fois. En dessous pour avoir notre curseur en dehors du cadre normalement. Ok, et puis là on peut continuer avec les titre en majuscule ou bien en minuscule sans problème avec les fautes d'orthographe que on va demander à Word de corriger automatiquement. Voilà les astuces qu'il faut connaître lorsque vous avez des difficultés à mettre par exemple certains mots et les accents sur les mots en majuscule. Mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. On va arriver avec d'autres vidéos. On espère que vous allez nous suivre, continuer à nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne pour avoir beaucoup plus de vidéos. Merci à tous et à bientôt.